Pour les besoins de l'exercice, je vais prendre un ballon. Pour les besoins d'exercice, je vais y aller avec quelque chose que tout le monde connaît, un ballon de basketball. Par la suite, je viens encore sortir mon analyse de chiffres. Puis là, vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus en détail et vous allez comprendre Je vais sortir l'analyse, puis vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut comparer un, un produit. Les chiffres sont en train de se télécharger. Au risque, de me répéter, au risque de me répéter, il s'agit de la forme la plus euh, basique pour faire une recherche. Il y a beaucoup de choses que je ne rentre pas en détail parce que c'est simplement pour vous faire comprendre comment est-ce que la base, ça fonctionne. Donc, si je regarde, ce sont pratiquement tous des ballons de basketball, mis à part le premier qui vient influencer nos données. Donc, celui-là, je peux tout simplement l'enlever. Puis on va regarder souvent dans une recherche de base pour voir la viabilité du produit, les 10 plus performants. À ce moment-là, moi, quand je fais une analyse, une analyse assez rapide, je vais regarder le prix de vente. Il doit minimum se situer au-delà de 20 pour qu'il y ait une certaine rentabilité du produit lui-même. Le prix moyen est de 28,57 Très bien, je poursuis mon analyse. Je vais regarder le premier ballon de basketball. Le premier ballon de basketball est vendu 14,99$, ils en vendent 17 800 par mois, ce qui fait un revenu total de 267 000 et leur net, leur, euh, ce qui leur reste une fois les frais Amazon enlevés, il leur reste 4,1. Il faut prendre en considération ici le prix coûtant du ballon, qui est disons de 1$, ce qui nous revient à 3,10$ plus. Prenons par exemple 50 sous pour les frais d'expédition par unité. Il nous reste très exactement 3,60$ de profit. C'est une catégorie que, avec l'analyse que je suis capable d'en sortir, c'est une catégorie qui est extrêmement compétitive parce que là, on ne fait pas juste se, se compétitionner contre des marques de d'autres joueurs, d'autres particuliers en affaires mais des grandes grandes marques telles que Spalding, euh, Zedge, Wilson. Donc, c'est là que ça va être beaucoup plus complexe de percer dans ce, dans ce domaine-là parce qu'il y a un volet publicitaire que ces marques-là sont prêtes à mettre, que vous, au début, ce n'est pas nécessairement encouragé parce qu'il y a une façon de faire de la publicité, que ces marques-là ont, euh, ont déjà aussi une certaine réputation. Donc, c'est sûr qu'un client normal qui va venir acheter sur Amazon, il va hésiter entre, va hésiter entre le, le nom Spalding, ou Wilson ou votre nom de marque à vous. Ça peut être la même qualité au final, mais il y a une réputation que Wilson et Spalding ont parce que ça fait des générations et des générations qu'ils sont en affaires. Sur ce, voilà. Voilà, c'est ce qui fait vraiment le tour rapidement d'une analyse de base. Je m'en sers quotidiennement, je me sers de cette formule d'analyse-là assez souvent pour voir si un, un produit est rentable. Donc, si j'ai une idée, je m'en vais euh, tout simplement rechercher sur le marketplace d'Amazon et à ce moment-là, ça va me donner une idée. Est-ce que, oui ou non, je devrais investiguer un petit peu plus? J'espère que tu as pu apprendre certaines choses. Et n'hésite pas à commenter sous la vidéo et regarder les autres vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube. Si tu es intéressé à apprendre un petit peu plus et aller de l'avant, bien sûr, on a une formation encore une fois. Euh, <clears throat> si tu es intéressé à en apprendre beaucoup plus, je t'invite à suivre gratuitement notre cours d'initiation d'une heure. Ça va te montrer de long en large les six étapes primordiales